Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cet entretien qu'on nous accorde à l'issue d'une première présentation qu'on avait fait de la gamme des Genesis. Je vous mets en lien juste ici là-haut au-dessus de la tête de Erwan qui se présentera après le lien de la vidéo qu'on avait fait avec Nicolas. Vous savez que The Genesis, ça a été pour nous, euh, enfin en tout cas pour moi, parce que Nicolas connaissait déjà, mais alors moi je me suis pris une, une claque, mais monumentale, quand j'ai découvert euh, les PDF, puisque Edge Studio nous avait proposé d'en faire euh, la promotion, ils nous avait envoyé l'intégralité des PDF en français, et euh, moi je m'étais pris une claque et j'avais pas compris euh, comment un jeu comme ça avait pu passer en, entre, les, euh, entre les radars me concernant. Et depuis, je suis devenu un fan inconditionnel. Euh, Aujourd'hui, on a la chance euh, de recevoir un, un membre actif euh, des, euh, des studios Six more Vodka euh, pour parler du jeu. Euh, je vous rappelle que actuellement, l'intégralité de la gamme est disponible chez notre partenaire. Euh, je vous mets, euh, chez partenaire Philibert, je vous mets le lien sous la vidéo. Vous allez voir, on peut de nouveau euh, récupérer les deux fameux euh, books de, de, de règles. Hein. Un qui est spécifique sur sur euh, le fluff et puis un qui est spécifique sur les règles et puis vous avez également artefacts euh, en physique, hein, cette fois-ci qui, euh, qui est disponible, tout ça en français et tout ça est disponible actuellement chez Philibert, donc c'est une super bonne nouvelle. On va parler donc ben de ce grand retour, parce que je, je voilà je l'avais déjà dit, le jeu n'est jamais vraiment parti, mais il fait un vrai retour en force. On va parler des, des de l'actu du jeu, à savoir une nouvelle extension qui est Justitienne. On va parler de la roadmap de 2021, un peu parler aussi d'un système, de un modèle de business qu'ils vont mettre en place. Avant tout, un grand grand merci. Bonjour Nico, ça va? Salut Pierre, salut Erwan. Ouais, on ça va, super. Te, on te, on te va pré... parler de Dead Bah ouais, on te présente pas, De hein. toute façon, tout le monde, tout le monde te connaît. En tout cas, tous ceux qui sont intéressés par le jeu de rôle sur la page te connaissent. Jefferson, Jefferson Corner, qui, qui bah, qui a instauré, qui a imposé le jeu de rôle sur Pierrot. Et j'ai pas le choix, sinon je me fais taper. Et aujourd'hui. <rire> aujourd'hui, on est, on est donc avec Erwan. Bonjour Erwan. Merci de nous recevoir. J'ai presque envie de dire que tu nous reçois aujourd'hui. Je vais te laisser, dans ces, euh, dans, ces <rire> ouais, dans ces grands bureaux. Je vais te laisser, euh, je vais te laisser te, te présenter, euh, nous dire quelle est, euh, quelle est ta fonction en fait euh, dans les studios et puis ensuite on, on parlera plus spécifiquement du jeu. Ok, euh, bah, je m'appelle Erwan Rudo, je suis euh, producteur chez Sigmar Vodka. Donc en gros producteur, ça veut dire que je m'occupe de toute la partie euh production donc euh, l'impression des livres le développement de notre site internet la communication euh, m'assurer qu'on reste dans les délais euh, toutes ces choses là euh, et donc j'ai rejoint euh, Sixmore vodka il y a un peu moins de deux ans maintenant euh, après avoir fait une grosse partie de de ma vie de fan dans la communauté des Genesis ah. et euh, et donc c'est comme ça que j'ai été recruté ici et que euh, et que maintenant bah, je, je participe activement au développement du jeu euh... On peut témoigner de son activité intense, Derwan, il est très impliqué euh, un peu partout. Hein. C'est ça. Euh, donc, euh, bah, merci à vous euh, de, de m'avoir ici. Et puis, euh, j'ai hâte qu'on puisse parler un peu de, de tout, de toutes ces nouvelles choses. <rire> Déjà, ça fait plaisir de savoir que tu es euh, joueur et que tu es rolliste à la base, et que ensuite ouais. tu as, euh, tu as intégré euh, les bureaux. Euh, parce que c'est pas tout le temps, euh, tout le temps le cas. Donc, quand on a affaire à un joueur, on est, on est content. Euh, là, actuellement, tu es, tu es en fait dans les bureaux euh, de Six Sixmore. C'est sympa. Ouais, hein. Je suis au bureau de Citement Vodka. Ouais, encore là on est au dernier étage, mais vous voyez pas ce qui est en dessous. Euh, on a encore un autre étage en dessous avec euh, tous les, tous les illustrations, etc. D'accord. De... On aille à Berlin, Pierre. Oui, oui, c'est ce Berlin. que j'étais en train de te dire. On va, <rire> on va, on va, on va se piloter un petit voyage berlinois. Ça va, ça va nous faire du bien. Euh, Nico, je vais te, je vais te laisser la place pour cette, cette introduction euh, sur Justitienne. Euh, Qu'est-ce que toi tu peux nous en dire Et puis ensuite, on, on, on échangera avec Erwan sur ce, sur cette. Bah Justician, c'est la dernière grosse sortie, je pense qu'on peut l'appeler comme ça, en VO pour le moment, mais euh, j'ai cru comprendre que les copains de Edge étaient déjà euh, affairés à la traduction. Et là, euh, comme euh, c'est le faire Six More Vodka, on se prend dans la tête euh, des ouvrages euh, énormes, puisqu'on oui. parle de plus de 600 pages, euh, 600 pages de, de bouquins, tout en couleurs, euh, énormes. Euh, bah euh, ça, ça a ça de particulier que c'est une cité assez emblématique de l'univers. Euh, la cité des juges les euh, rien de moins que ça <rire> et, euh, et donc voilà c'est un point hyper essentiel de l'univers qui a déjà ouais. été développé il y a longtemps dans une précédente version et là qui revient en force avec euh, nouvelle maquette, avec, euh, avec les produits finis comme on les connaît, comme on, comme on l'a vu et ce qui t'a fait craquer Pierre mmh, mmh, euh, mmh, mmh. et donc euh, déjà une couverture de dingue si vous allez sur Youtube vous allez voir le, le teaser, enfin bon tout de suite ça donne envie comme ils savent faire parce ils nous mélangent les médias donc euh, l'EMJ qui veut, euh, veut s'accaparer euh, une, une des cités euh, les, plus, euh, les plus emblématiques de l'univers de Dead Genesis et qui, à mon avis, peut euh, broder dedans des heures et des heures de jeu d'intrigue de coups de pute, <rire> et de, de choses en tout genre, euh, là, là, il va y avoir un moyen. Donc, et, et je pense que c'était quelque chose qui était très attendu par la communauté. Ça faisait longtemps que... Ça faisait longtemps que les joueurs en parlaient, que de toute façon, il y avait des rumeurs sur la rédaction de ce nouvel opus sur cette cité, puisque comme je le dis, il y a longtemps, il y a quelque chose qui avait déjà existé. Et voilà, ça y est, c'est sorti. Euh, voilà, gros morceau. Euh... Moi, je suis très impatient de le voir, je ne l'ai pas encore eu entre les mains, euh, mais j'ai hâte de pouvoir feuilleter ça. Parce que je pense que ça va être une belle claque pour tout MJ et joueurs qui vont vouloir s'éclater dans cet environnement. Ah bah de toute façon on va investir, tu sais, dans des Genesis, je te l'avais dit. Euh, en quoi c'était euh, alors, euh, je vais dire des, je vais dire des, des plein de gros mots et puis, et puis vous allez me corriger tous les deux. En quoi c'est pertinent de faire 600 pages que sur une seule cité euh, et en quoi euh, c'était impérieux euh, de le faire, euh, d'ouvrir euh, cette cité comme ça euh, alors que c'est un univers extrêmement vaste hein, euh, quand même des Genesis des Genesis c'est quand même un appel au voyage c'est quand même un appel à, à, à la transhumance dans, dans, dans, dans cet univers et là 600 pages sur une cité, alors pas n'importe laquelle mais une cité quand même qu'est-ce qu'on peut en dire en fait euh, bah, de notre point de vue en fait le truc c'est que quand tu quand approches euh, l'univers de manière générale, tu essaies de, de penser un peu à, aux endroits qui sont euh, des centres névralgiques euh, en termes d'histoire, et de euh, et pas juste d'histoire de point de vue narratif, mais dans, dans, le, dans le monde du, de, de Genesis qu'est-ce qui a été un... un... C'est géopolitique. Exactement, en fait. c'est une ville qui est vraiment importante, et, et du coup, les, les deux livres, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, le premier livre s'intéresse uniquement à la ville elle-même, et aussi à la région dans laquelle elle existe, donc le protectorat. Euh, mais le, la, le deuxième bouquin en fait, se focalise uniquement sur les grands euh, euh, PNJ qui existent dans la, dans la ville. Donc on a un livre en fait, qui est constitué uniquement de, je crois, c'est 112 euh, PNJ, euh, tous illustrés, chacun avec une, une, une page entière de background et de, et de, de biographie, oh ouais. de, de, de tout ce que vous voulez. En fait. Et donc en gros, l'idée, c'est que quand tu, tu prends ça de manière générale, tu n'as pas l'impression en fait de se focaliser juste sur une ville. On se focalise sur les interactions politiques entre les cultes euh, qui vont avoir un impact à l'échelle mondiale, donc à l'échelle de l'Europe et de l'Afrique. Et, euh, et donc très rapidement, en tu fait, n'es plus du tout en train de te consacrer uniquement à une ville et à une région, tu te consacres à la, la, la manière dont, dont ces cultes influencent le monde, à la manière dont l'univers de genesis fonctionne de manière rationnelle, c'est-à-dire qu'est-ce qui est une porteur d'économie Comment est-ce que les villes s'organisent les unes avec les autres Et donc en regardant ça de la même manière qu'on l'avait fait avec euh, Britton euh, dans euh, Black Atlantic, qui te donne exactement la même approche, c'est-à-dire que tu as Saint-Brieuc qui est euh, la ville des scrappers, euh, et toutes les autres petites villes qui gravitent autour, qui du coup viennent chacune contribuer à cet écosystème régional, et bien bah, tu as la même chose dans euh, Justicienne, et donc en fait c'est une, une espèce de grosse exploration d'une de, de, région pour apporter beaucoup plus d'informations. Et donc, comme le disait Nicolas, c'est que tu as des, des centaines d'idées de, de campagne en fait, qui viennent juste en lisant ce livre. Mmh, mmh. Vous n'avez pas... Euh, euh... Après... Oui, vas-y Nicolas, vas-y, vas-y. Ouais, je disais juste d'un niveau macro, là. Dans le jeu de rôle en général, on adore ces suppléments qui vont détailler un lieu très précis et offrir une galerie de, de PNJ fouillés, détaillés, illustrés. Voilà, c'est quelque chose de récurrent. Alors là, si en plus on nous offre 600 pages sur... Pour un MJ, c'est un, un biscuit, quoi. Et on adore ça. Après, chacun va l'utiliser comme il l'entend. Ça peut être un passage pour des joueurs, comme tu parlais de transhumance, enfin de pas de transhumance, mais de voyage. Mmh. Ça peut être un passage qui va offrir peut-être deux trois sessions euh, très intenses, ou ça peut être le site d'une mini campagne, ou voire même plus. Allez. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire à l'époque ça avait fait beaucoup de bruit quand ça, ça avait été fait par euh, Vampire et White Wolf mais elle euh, est by Night c'était exactement la même idée c'est-à-dire que tu te focalises uniquement sur la ville de Los Angeles et du coup tu vis euh, tu vis la ville de Los Angeles au travers de tous les, les grands acteurs etc et c'est exactement la même chose ici c'est que tu, tu tu te focalises sur ce, ce centre névralgique de l'Europe c'est la capitale de l'Europe on va dire dans l'univers de The Genesis et donc de, de ce point de vue ça fait sens en fait de, de s'y attarder parce que c'est c'est là que tout se passe et que tout commence et tout termine hum. avec Artefact on avait on avait eu droit à, à, à un produit qui, était, qui avait un spectre beaucoup plus large hein, euh, euh, qui était vraiment le, le, la, la nouvelle boîte à outils euh, du, du MJ où on allait pouvoir euh, réutiliser, euh, améliorer des classes, euh, avoir euh, des armements différents, euh, euh, vraiment démultiplier l'expérience euh, comment on, on peut associer euh, du coup euh, euh, dans un spectre plus large en fait cette, cette nouvelle extension, cette dernière extension en, indépendamment du fait de l'intégrer dans une grande campagne euh, Je pense que de manière générale, en fait, Justicienne apporte tellement de nouvelles connaissances sur l'univers de Degenesis. Parce qu'en fait, comme euh, le protectorat est le, la région d'où viennent une grande partie des cultes, on s'attarde beaucoup sur l'histoire de chacun de ces cultes. Mmh, Comment est-ce qu'ils sont mmh, arrivés mmh. à exister tous les cultes sont représentés dans presque euh, oui tous les cultes ont au moins un individu qui les représente certains beaucoup plus que d'autres donc évidemment le, le grand triomvirate des euh, des juges chroniqueurs hospitaliers est vachement représenté mais on a aussi des helvétiques, des anubiens, etc qui vont tous être présents en plus ou moins grand nombre et donc l'idée c'est que comme euh, c'est cette région et le, le, le, berceau, on va dire littéralement de la civilisation, euh, pour plein de raisons qui sont expliquées dans le livre. C'est-à-dire que l'histoire du protectorat remonte à juste après euh, les châtons. Donc, on a vraiment euh, presque 500 ans d'histoire qui sont retracées et qui sont expliquées au travers d'une timeline, etc. Euh, et donc, du coup, en fait. C'est un peu la nouvelle Rome de. Exactement. Des et du coup, euh, c'est le berceau de cette civilisation. Tu peux t'attarder à l'histoire de chacun des cultes. Et donc, par extension, qu'est-ce que ça permet C'est au nouveau MJ de, de mieux comprendre les cultes que ce qui est expliqué dans Primal Punk. C'est-à-dire que dans Primal Punk, on explique de manière générale comment les cultes fonctionnent et de manière stéréotypée, un petit peu. Mais là, dans Justicienne, du coup, en fait, on peut aller beaucoup plus en détail et expliquer, par exemple, qu'est-ce que c'est que la vie d'un famulancier, qu'est-ce que, qu sont, donc un, les jeunes hospitaliers, qu mmh. quels sont les, les problèmes auxquels ils font face et qu'est-ce que c'est que d'évoluer au travers des spitaliers et de se rendre compte en fait qu'à partir d'un moment tu dois te spécialiser ou rester on va dire le troufion de base qui fait le, le sale travail quoi et, et on a ça pour tous les cultes et du coup ça permet d'explorer la diversité offrir plus d'opportunités aux, euh, aux joueurs. Est-ce que c'est un, ouais, mais... est -ce est un ouvrage qui est euh, exclusivement ou, ou à 80% dans, dans son contenu euh, destiné aux maîtres de jeu ou est-ce que un, un, un joueur passionné comme moi je pourrais l'être euh, a un intérêt à euh, bien entendu il l'a hein, on est d'accord mais a un intérêt à aller fouiller pour euh, bah, pareil euh, enrichir enrichir la, la, la vision qu'il a qu'il a du jeu et donc ses possibilités de gameplay. Toujours, je pense qu'il n'y a pas une seule des un seul des ouvrages qui a été publié qui ne n'apporte pas plus de d'options aux joueurs. Euh, je pense que même quand on, on retourne vers euh, Jeux de Massacre et Black Atlantic, on retrouve cette idée que si tu veux t'intéresser à l'existence spitaliers, par exemple, dans le sud de la Franca, tu as beaucoup d'informations de la même manière que les anabaptistes de Black Atlantic et de briton sont complètement différents de ceux qui sont introduits dans euh, *In Indie Blood, donc ah, dans oui. Ton Sang, oui. à Lucatoré. Donc en fait... Oui, tu as toujours des informations qui sont très intéressantes pour les joueurs, après le risque euh, c'est que Justicienne s'attarde aussi beaucoup sur le metaplot mm -hmm. et donc il y a beaucoup de spoilers euh, et donc je pense que un joueur pourra évidemment trouver euh, une, une, une multitude d'informations. C'est un vrai, un, vrai, un vrai trésor, on va dire. Le risque, c'est qu'il y a toujours quelques spoilers qui existent par-ci, par-là. Donc, euh, c'est à prendre avec des pincettes. Et puis, aussi, euh, aux joueurs d'accepter de ne pas faire de metagame quand, euh, quand on arrive à la table. Est-ce que le jeu est, est-ce que le livre est architecturé euh, de façon à ce que euh, je me rende compte que là, je vais en terrain euh, dangereux si je ne veux pas me faire spoil ou alors c'est disséminé un peu dans le bouquin et, et et il euh, y a du « high euh, en perspective, mince, euh, j'ai tourné la page qu'il fallait pas. <rire> Alors, euh, c'est fait comme dans Prime Alpine, c'est-à-dire qu'on approche, approche toujours l'univers de manière très holistique, mmh. et de ce qui fait le plus sens, c'est-à-dire que quand on arrive dans Justicienne, on ne commence pas immédiatement dans Justicienne. On prend la région d'abord, puis les villes. Justicienne, puis les quartiers de justicienne, puis les sous-quartiers. C'est-à-dire qu'on va toujours de manière concentrique et on explore les choses jusqu'au bout avant de passer à autre chose. Euh, donc, quand tu vas explorer l'histoire de la région tu vas tomber sur les spoilers de la région. C'est-à-dire mmh. que tu vas tomber sur comment telle ville est venue à mmh. exister et quels sont les secrets qui existent derrière cette ville. Parce mmh. qu'on va pas disséminer les secrets oui, euh, sur une, une ville euh, 50 pages plus tard quand ça n'a plus beaucoup de sens. Mmh. En tout cas, c'est comme ça que nous, on l'approche. On essaie toujours de donner les choses dans leur contexte et pas de, de diviser les choses en « ça, tu peux lire et ça, tu peux pas lire » avec une, une partie réservée OMG. MJ. Cela étant dit, euh, un joueur qui, qui est déjà familier avec, avec l'univers arrivera très facilement à repérer les endroits où ça va commencer à spoiler. Mmh, Parce mmh. qu'on fonctionne toujours de la même manière, c'est-à-dire qu'on commence du très général et au fur et à mesure qu'on avance dans une section, on va vers le plus spécifique et généralement vers le plus secret. Mmh. Donc un joueur qui est habitué à ça et qui, qui a la maturité, on va dire, de, de, se, de se retenir un petit peu pourra très rapidement comprendre que quand tu es quatre pages dans une, dans une ville, et que tu commences à arriver sur les plus petites sections, c'est que là tu commences à approcher dans la partie qui est, qui est très spoiler. Ou un, MJ, ou un MJ peut donner des devoirs à ses joueurs en leur disant « Allez lire telle page, telle section, moi ça me permettra de pouvoir tout de suite surfer sur cette partie-là et de pas être obligé d'être en introduction de tout ça, aller vérifier tel, tel partout, telle partie ou telle partie. » Ce que tu nous demandes parfois, ou que tu vas nous demander à faire Nicolas, hein, les devoirs, Ouais, c'est bien vous aussi un petit peu ouais Trop de travail pour le MJ donc ouais, j'avais une question pour Erwan et qui va peut-être nous permettre de faire la transition avec euh, avec le sujet suivant bon, toujours sur Justicienne mais donc cet ouvrage ne propose pas de scénario complet des amorces de scénarios j'imagine au vu de au vu de la de la présentation exactement c'est que en gros Justicienne euh, fonctionne de manière très euh, organique et très euh, très holistique. Donc, on, on offre plein d'options, on explique euh, comment les choses fonctionnent et on donne des, des petites idées de, de, des, des problématiques qui existent et des conflits qui existent à l'échelle locale ou même régionale ou internationale, euh, si on peut dire internationale dans le monde des Genesis. Et, euh, et du coup, la, la manière pour nous de répondre à, ce, à cette absence de scénario, on va dire, c'est euh, ce qu'on fait avec la roadmap pour, euh, pour l'année à venir. quoi. Et ben, bah, ça tombe bien. Ouais, quel, donc, la roadmap... Quelle belle transition ouais, que voilà. Alors, incroyable. <rire> non, mais bah, vas-y, du coup, pose. Ah, ah, non, juste pour dire qu'il y, y a un mois, bah, Erwan et Marco nous ont fait une magnifique vidéo de plus d'une heure et demie. Pour nous expliquer euh, bah, la, la roadmap, le, le plan de Sixmore vodka pour Dead Genesis sur les mois à venir, peut, je pense au-delà. Hein. <rire> à mon avis, ça va déborder. Et euh, bah, ça fait ça fait briller les yeux. C'est là qu'on s'est rendu compte que Justicienne n'était que n'était que le début d'un d'un rouleau compresseur qui nous arrive dessus et d'une production euh, assez assez monumentale qui arrive. Est-ce que tu peux nous en dire plus Bien sûr. Ah, ouais. euh... <rire> de faire par vous. Donc en gros, pour pour récapituler un peu l'idée, c'est que. Euh, une fois que Justicienne a été sortie, on a commencé à, à réfléchir un peu aux différentes manières qu on, qui étaient possibles pour nous d'expérimenter avec le, le modèle de livres, de papier, mais aussi, comme ça fait un an déjà qu'on est sur un modèle free-to-play, donc les gens peuvent télécharger gratuitement les, les PDF en anglais mmh. ou en allemand, vu qu'on a la licence pour ces deux-là. Euh, on s'était dit ok, comment est-ce qu'on peut essayer de, de donner une plus grande diffusion au jeu tout en continuant à produire du contenu de manière régulière et en euh, ne se taillant pas les veines pour essayer de tout financer. Et donc on en est arrivé à cette idée euh, d'essayer des, des tout petits volumes, euh, 24, 28, 32 pages, qui ressemblent à ceci. Euh, donc on a sorti des, des bouclettes pour euh, des aventures qui existent déjà, donc Rising Ravens, Le, le Soulèvement des Corneilles, Les Clans du Rhône, et on a fait un test avec une autre aventure qui s'appelle euh, Armsway, qu'on a sorti euh, un peu plus tôt pendant mmh, l'année mmh. et en fait on s'est rendu compte que les gens étaient étaient vraiment très fans de ce modèle là parce que euh, c'est beaucoup plus accessible, c'est beaucoup plus simple à lire euh, et c'est... comment dire disons que tu peux très facilement commencer à jouer directement après avoir lu euh, une aventure comme Armsway après avoir fait ce constat là on a commencé à réfléchir à qu'est-ce qui peut... Faire du sens pour nous en termes de production. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un livre, enfin, deux livres comme Justicienne, c'est deux ans de production. Mmh. C'est long. Mmh. Pendant ces deux années-là, tu essaies de communiquer comme tu peux avec, euh, avec tes fans, mais de manière très, euh, très concrète, ça reste compliqué de leur donner du, du grain à moudre pendant ce temps-là. Parce que euh, tu peux pas tout révéler et tu peux pas non plus constamment euh, t'arrêter dans ta production pour revenir et, et communiquer. Et donc, ça me vite. Ça. Et, et les, les fans ont aussi très tendance à, à, à imaginer que parce que tu ne dis rien, Il se passe le, que le avec est les est Et hum. Alors que plupart du temps c'est faux en fait, c'est juste hum. que tu dois passer du temps pour produire pour que les gens puissent avoir quelque chose à la fin. Et pour, pour nous en tant que studio, en tant que développeur du coup, c'est peu viable parce que c'est très... Tu t'alternes toujours entre le chaud et le froid quoi. Euh, et donc cette roadmap euh, qui s'étale donc sur on dit 2021, mais en fait, elle s'est axée aussi sur le début de 2022, euh, va nous permettre de euh, produire du contenu de manière régulière. Donc là, par exemple, depuis qu'on l'a annoncé en euh, fin mai 2021, donc il y, y a un mois de ça, au moment où... On, bah juste, il y a, y a un mois tout pile, si je dis pas de bêtises. Un mois tout pile. Euh, on a euh, débloqué oui. les trois premiers euh, suppléments. Donc le premier, qui s'appelait les clans du Moloch, Enfin, donc, le clan of the Moloch, c'est la donc, le Justicienne, a été sorti immédiatement et était disponible à l'achat la, à directement. Les gens ont ensuite financé la première aventure, qu'on a publiée et qui est là en train d'être imprimée. Et euh, ils ont financé le, le, premier supplément, le, le troisième supplément, qui est une extension juste sur un clan qui s'appelle les Pneumenceurs, qui est un des clans emblématiques de, de Borca. Et en gros, ce que ça nous permet de faire, c'est d'expérimenter les sujets, de faire beaucoup plus de... De, de se focaliser sur juste une petite aventure ou sur une idée d'aventure qu'on avait mais qu'on pouvait pas développer dans une campagne comme on l'a fait avec les trois gros livres donc ça permet de se diversifier d'essayer de voir ce qui fonctionne de voir ce qui fonctionne pas et de voir aussi où l'intérêt des fans se réside euh... et donc et d'avoir une offre régulière et d'alimenter les d'alimenter les joueurs régulièrement ce qui est... enfin, ce qui est à mon sens est très important je réagis je réagis à ça parce que bon on a souvent des débats avec l'équipe justement sur le phénomène crowdfunding, euh, des gammes complètes qui sortent d'un coup, puis après plus rien, et, et je suis assez nostalgique de, de ce phénomène où effectivement on, on avait un jeu, une, un, un écran qui sortait trois mois après, puis des petites extensions régulières qui te donnaient le sentiment d'avoir une gamme qui vivait, et je pense que ça répond à, ouais, à ça. Oui, euh, ça, ça répond totalement à ça, et, et je dirais même que, même pour nous, que développeurs, c'est aussi beaucoup plus sain d'avoir cette approche-là, parce que tu peux... Dire. Euh, tu peux réfléchir en amont à ce que tu veux mettre dans tes aventures. Tu peux réfléchir à, ok, cette aventure va se connecter ou peut se connecter avec une autre aventure qui arrive après et tu peux y réfléchir du coup quand tu fais ton ton planning. Euh, et ça, c'est vachement plus intéressant pour nous parce que du coup, tu ne te focalises pas que sur un seul ouvrage dans lequel tu essaies de tout mettre, mais tu essaies de, de réfléchir à comment est-ce que tu peux créer une gamme complète qui, elle, est, est riche pour les joueurs et qui aussi leur donne plus de choix dans la manière dans, la, dans laquelle ils, ils arrivent dans l'univers. Et ça répond aussi à une autre question qu'on a eue pendant assez longtemps, qui était l'accessibilité du jeu et le fait que, en gros, avec les trois grosses aventures qui sont en ton euh, Jeux de Massacre et Black Atlantique, les gens avaient toujours la même route à suivre, qui était de faire les trois aventures euh, dans le même ordre et tu pas trop d'alternatives. Et, et nous, notre réponse, du coup, c'est de dire OK, maintenant, on va vous offrir plein de points d'entrée différents, chacun avec des niveaux de difficulté euh, qui vont s'adapter. Donc, tu peux faire des jouets, jouer des, des personnages intermédiaires ou des personnages très expérimentés ou des novices. Euh, et sur le long terme, du coup, ça devrait donner à la, à la gamme assez de points d'entrée pour que quelqu'un qui veuille faire dé découvrir le jeu en convention puisse prendre un scénario très rapidement et dire allez hop, on va jouer ceci qui a été qui est un scénario officiel euh, et pour lequel il n'y a pas besoin d'avoir une connaissance très fournie de l'univers. Pour être capable de, de jouer et de d'apprécier l'aventure. Ça vous permet d'être en, euh, ouais, en réaction aussi. Ça vous permet d'être en réaction aussi, c'est-à-dire que vous allez voir comment un, un scénario est abordé, est apprécié. Euh, vous êtes à l'écoute de la communauté, des retours qu'elle vous fait. Vous vous adaptez ensuite euh, en, en fonction des retours que vous avez eu euh, euh, pour, euh, bah, du coup, peut-être pas reprendre ou mais euh, réorienter des euh, des scénarios qui sont actuellement euh, dans les euh, dans les euh, dans, dans l'étude, dans le travail là. Ce qui est assez marrant en fait, c'est que, euh, alors, oui, pour te répondre, on, on est, on est très à l'écoute de la communauté. On est donc on a notre Discord sur lequel on est très actif mmh. et on communique avec les gens de manière quotidienne. Euh, on écoute ce qui, ce, ce que les gens disent et ce que ce qu'ils souhaiteraient voir euh, et on l'adapte à notre manière. C'est-à-dire qu'on prend pas les idées euh, oui, telles qu'elles, mais mmh. on, on essaie toujours de réfléchir à OK, l'idée de la communauté est pas mauvaise. Comment est-ce qu'on peut, comment est-ce qu'on peut la réadapter ou l'intégrer dans quelque chose qu'on a déjà envie de faire ou est-ce que on la garde pour plus tard, ouais, euh, ouais. pour la réintégrer dans quelque chose d'autre. Donc, tu as toujours cette conversation. Et là, du coup, ça, ça, ça, ça y donne beaucoup plus d'importance, euh, on va dire. Et tu as aussi le fait que, de manière assez, assez marrante, c'est que maintenant, les gens savent, en tout cas, ils connaissent les titres de ce qu'on a envie de faire. Donc, les gens essaient d'imaginer ce qui se cache derrière. Ils essaient de comprendre <rire> quel type d'aventure euh, ça va être. Ils essaient de savoir quels sont les secrets qui vont être révoilés, révélés. Et... Euh, je pense que Ils ont une certaine maîtrise du teasing. Hein, chez Six, Six de... on, a, on, a, on aime bien ça là. Par exemple, on a, pour tous les gens qui font des donations, on a cette petite newsletter qui est exclusive pour ces gens-là. Et du coup, on leur donne des... toutes les toutes les semaines, on leur envoie un, un petit extrait de ce sur quoi on est en train de travailler. Et, euh, et donc ça crée des conversations pour les gens qui, du coup, ont accès à, cette, à ce, ce sujet-là. Euh, et donc ça crée des conversations, les gens sont là, « Ok, mais qu'est-ce que tu penses que c'est connecté Comment est-ce que ça s'intègre Qu'est-ce qu'on va découvrir ?» Et pour nous, c'est toujours assez marrant parce que, du coup, euh, plutôt que de, de faire ce qu'on avait fait avec Justicienne où on essaie de teaser longtemps à l'avance, bah, mm. là, on peut voir, ce qui, ce qui, on, on sait que les gens vont réagir dans deux semaines à quelque chose qu'on a teasé deux semaines auparavant et, euh, et que ça va créer encore plus d'émulsions, etc. Donc c'est toujours assez... C'est satisfaisant et ça crée un, un débat constant dans la communauté où les gens euh, bah, essaient de, de découvrir ce qui se passe en fait. Hmm. J'avais une question sur, pour réagir à ce que tu dis et savoir si site Vodka allait euh, répondre à une demande qui est assez à la mode en ce moment. Pourquoi ne pas créer un kit d'initiation à des... C'est un, une bonne question euh, qui n'est pas facile à répondre de notre point de vue, euh, principalement parce qu'en fait, des genesis pour l'instant, n'a à part avec la, la France et avec Edge, on n'a pas vraiment de distributeur. Donc. Euh, eh bien, faites-le majorité... en France, c'est pas grave <rire> <rire> Donc, en gros, ce qui se passe, c'est que les gens achètent sur notre, euh, achètent sur notre site, mais a, notre, notre exposition reste assez limitée. Euh, le, un kit d'initiation, de mon point de vue en tout cas, a de la valeur quand il existe euh, chez des, dans des magasins de jeux de rôle et que les gens, du coup, sont immédiatement exposés à ça. Euh. euh Raison. Parce que c'est une gamme qui est intimidante sure. hein, quand même. Oh. On l'avait déjà, on l'avait déjà dit. C'est intimidant. Sure. Genesis. Mm -hmm. euh, donc il faut des gens investis. Et un kit d'initiation permet, euh, permet de donner un avantage. Ou, ou, ou un kit, ou un kit, ou un kit de démarrage. C'est tenté sans savoir. C'est pas qui la même pour chose. Les ouais. Pour moi, les, les deux, les deux vont de, de concert. Mais euh, disons que par exemple, on, si on prenait par exemple un kit de démarrage. Le, le problème du kit de démarrage, c'est que Résumer un univers de, comme celui des Genesis dans un kit de démarrage, c'est très compliqué sans euh, édulcorer absolument tout le contenu et du coup passer... Enfin, euh, C'est très compliqué de, de, de tout réduire à, à quelque chose d'aussi aussi dense que les que 30 pages ou 60 pages, euh, qu'est-ce que tu pourrais trouver. Ouais, bon. euh, donc... Évidemment, oui, cohérent. et du coup c'est assez compliqué pour ce qui est de l'initiation du coup c'est pour ça qu'on a tous ces petits scénarios qui sont accessibles gratuitement en tout cas en anglais et que du coup euh, les gens peuvent très facilement se l'acquérir et dire ok je vais pouvoir le jouer rapidement euh, euh, en convention ou avec mes amis et on a des pré tirés qui vont avec etc et les fiches sont disponibles sur notre site oui. euh, et du coup j'ai l'impression d'avoir oublié une partie de la question. Euh, non, mais tu as globalement répondu. C'est qu enfin, quand même. Oui, c'est pas un jeu qui, qui, qui s'adapte vraiment à, à ce modèle de, de, de boîte. Et, ou de, et puis la distribution, la distribution ne, ne vous aide pas, puisque oui, est actuellement vous n'êtes distribué quasiment qu'exclusivement en France euh, via Edge Studio. Et que comme vous êtes plus dans une vision internationale, euh, c'est vrai que euh, le petit kit, comme tu dis, qu'on trouve dans, dans, dans, dans, la bonne, dans la bonne boutique, pour l'instant, ne s'impose pas. C'est ça. Après. Euh, oui, le jour, le jour où par exemple des Genesis euh, arrivera et être distribué euh, quelqu'un mondialement, ça résoudra une partie du problème parce que du coup le jeu sera exposé à plus de gens et si l'audience si croit, évidemment il y aura plus d'options et d'opportunités pour nous de faire des, des produits qui répondent à des demandes particulières. Euh, on a eu beaucoup de questions par exemple sur est-ce qu'on va faire du, du matériel et, et du contenu pour tout ce qui est euh, euh, les, euh, les VTT, donc les, euh, les plateformes de jeux en ligne comme Foundry ou World 20, et on a dit, on, a, on aimerait beaucoup, mais c'est aussi une question d'investissement, c'est-à-dire qu'on n'est que, que quelques personnes, on n'est pas un gros studio, euh, on reste euh, ce qu'on pourrait qualifier de studio indépendant, et du coup, euh, quand on se focalise sur quelque chose, on oublie tout le reste. Donc si on décide de commencer à se mettre sur euh, les VTT, ou sur un kit d'initiation, mmh, mmh. ou sur que peu importe ce que quelqu'un demanderait, euh, on oublie tout le reste. Donc, euh, on essaie de faire ce qu'il nous... Puis c'est un savoir-faire. Oui, aussi. C'est un savoir-faire qu'il faut acquérir aussi. Donc, euh, oui, on essaie de se focaliser beau. sur ce qu'on sait faire, euh, et on essaie de le faire du mieux qu'on peut. Et euh, le reste, en fait, est sujet à la croissance de, de notre audience. Et donc, ça, ça prend du temps, on y travaille activement. Et, euh, mais il y a toujours de l'espoir pour qu'on puisse faire quelque chose, ça prend juste du temps. Et que... Euh, se passe du mieux le On a dit que vous étiez passé. Tu l'as dit toi-même, hein, lorsque tu as parlé de ces petits livrets, vous étiez passé en, en financement euh, participatif. Euh, c'est un, un choix, c'est une orientation qui vous paraît cohérente. Euh, à la façon dont vous vous la proposez, euh, elle vous permet, euh, elle vous permet de, de, de, de coller aux envies, de coller aux besoins. Euh, mais derrière, voilà, qu'est-ce qui se passe déjà Pourquoi ce choix pourquoi le choix de basculer sur ce système de, de, de, de, de commerce, et puis ce, enfin ce, ce modèle économique, et puis ensuite, que se passe-t-il pour euh, les personnes qui euh, bah, ne vont pas participer à un KS, par exemple Alors, c'est <coughs> passé en deux parties. <coughs> Pardon. C'est passé en deux parties. Euh, tout d'abord, il y a un an, lorsqu'on est passé en, en free-to-play, mm -hmm. donc on a dit que, tout ce qu'on avait sorti jusqu'à maintenant était euh, gratuit. Euh, et cette année, du coup, il y, y a un mois, quand on a dit que euh, on passe sur ce, sur ce modèle de financement participatif, euh, où les gens peuvent activement euh, soutenir la production en, euh, en faisant des dons sur, euh, sur notre site. L'idée derrière ça, en fait, c'est que, en effet, euh, tu, pour nous. La problématique qui se présentait, c'est que les PDF en gros étaient téléchargés et diffusés à peu près n'importe où à partir dès qu'ils étaient disponibles en ligne. Donc, théoriquement, oui, tu, perds le tu perds le contrôle. et très rapidement ton jeu est accessible à tout le monde et tu n'en fais pas de, on n'a pas de bénéfices quoi. Donc le, la manière de prendre ça à contre-pied, c'est de dire bah tout est disponible gratuitement. Voilà. Vous pouvez tous télécharger le contenu gratuitement, donc il euh, n'y bah, a plus d'intérêt à pirater. Et par conséquent, euh, nous, ça nous permet d'avoir une légitimité aussi, de dire que le jeu se diffuse de manière plus vaste euh, et que euh, on n'a pas de soucis avec le fait que les gens partagent les fichiers, etc. Et ça, c'est la première étape. Vous l'avez constaté, que ça, justement, ça, fa... ça, fa... ça du coup, ça ça nourri le jeu enfin, ouais, Ça l'a rendu plus populaire Définitivement, à partir du moment où on a annoncé que le jeu était gratuit, il euh, y a eu un, un gros, un gros élan de téléchargement. Ah, ben, ah, ben, on cool, on l a l vu plein de gens euh, s'inscrire sur notre site, télécharger les, les, les, les fichiers, etc. etc. Euh, de manière générale, depuis, depuis un an, y a... la communauté a grandi, mais euh, ce n'est pas disons que t'as as, as plusieurs choses, c'est que les, les gens qui téléchargent sont pas forcément des gens qui vont acheter derrière ou les gens qui téléchargent sont pas forcément des gens qui vont faire partie de la communauté ouais, de manière clair. générale mmh, mmh. c'est de la curiosité il y, toujours... mmh. y a de la curiosité mmh. et de mon point de vue, donc, okay. d'un point de vue purement marketing, c'est que tu as toujours une possibilité que dans un an, quelqu'un se décide à, à, à aller regarder ce livre qu'il a téléchargé, euh, ou quelqu'un qui va prendre son temps pour, euh, pour le lire, parce que des okay. journalistes, ça reste un, un gros, un gros, un gros bébé, mmh. et que ça prend du temps à lire, et que, en fait, en donnant cette opportunité à des gens de se faire leur avis, en, en lisant gratuitement quelque chose qui, sinon, ils auraient dû payer 100 euros pour, euh, pour mettre la main, pour mettre la main dessus, euh, tu leur offres la, la possibilité de se, se forger leur propre opinion avant de, de devenir tes clients. Ce que ça donne, en fait, c'est que, là, je parlais vraiment d'un point du marketing, c'est que la, la durée de conversion qui est nécessaire pour que quelqu'un devienne intéressé euh, client, devient beaucoup plus longue, ça prend 6, 7, 8 mois, mais quelqu'un finit par devenir client, mmh. et ça c'est ce qui est c'est ce qui est important à voir en fait, le, donc on a, on a okay. commencé à observer que les gens après un certain temps commençaient à devenir clients, ils rejoignaient la communauté, okay. ils en parlaient, et quand tu leur demandais quand est-ce que tu as découvert des génétistes, ils te disent tout, c'était en mai ou en avril 2020, quand vous avez annoncé le free-to-play, et tu te dis putain vous avez mis quand même, je sais pas, quand c'était en descente, tu as mis 7 mois pour pour venir faire ton coucou, quoi. Mmh. Et, euh, et donc mmh. c'est là que tu te en, compte, en fait que ça fonctionne, mais peu à retardement. Et c'est là que tu comprends le, le, le temps qu'il faut aux gens pour devenir des fans et pour euh, s'intégrer dans la communauté. Donc, tu fais un pari sur le long terme. Au niveau de la distribution, aujourd'hui, vous êtes euh, en tout cas pour la partie française il euh, y a euh il y, y a Edge qui s'occupe de la traduction, hein, on a pu le voir avec Artefact euh, l'avenir de, de cette association elle est, elle est pérenne et définitive c'est-à-dire que tout ce que tu nous as montré là, on a, on a la certitude en France de pouvoir euh, l'avoir dans un horizon respectable en français et en physique, ou alors il va falloir ouais, qu'on alors... apprenne l'anglais et tu sais que les français ah, détestent ça parce qu'ils sont restés à Trafalgar <rire> <rire> Il y a eu un sondage récent sur le Discord de Edge sur euh, est-ce que vous jouez en français, est-ce que vous lisez en français en VO, et enfin c'était ouais. assez évocat euh, Alors, <rire> c'est la, <rire> euh, la réponse courte, la réponse courte ce <rire> sera compliqué. oui, dans le sens où euh, les conversations que j'ai pu avoir avec les, les différents représentants d'Edge, c'est qu'ils ont en effet le, la volonté de continuer à à distribuer et à produire le jeu euh, en français il n'y a, ouais. a aucun doute là-dessus euh, évidemment on a toujours cette, euh, euh, ce, décalage. ce décalage évidemment, qui devrait je pense commencer à se réduire une fois qu'on sera plus sur les ah. gros ouvrages parce que du coup les, les petits ouvrages seront plus simples à traduire, plus simples à mettre en mmh. page et donc plus simples à, à, à rattraper la, la production, le problème c'est que là ils sont sur Justicienne qui est quand même un gros bouquin et qu'ils ah. doivent terminer ça avant de pouvoir relancer tout le reste euh... Euh, et aussi, ils sont contrés par des équipes de traducteurs assez réduites. Hein. C'est pas si simple. Ça, c'est que Edge, euh, même si, euh, même s'ils font partie d'Asmodée maintenant, ils sont toujours, euh, ils ont toujours des, des, des, des moyens euh, limités, comme, comme toute entreprise, et donc ils sont, ils sont limités par ces, euh, par ces effectifs. Ceci étant dit, du coup, on a toujours cette, euh, je vais pas dire cette différence dans les, dans l'approche, mais disons que bah, Edge, eux, ils, ils traduisent et ils distribuent en, en leur local. Euh, et nous, on fait notre on fait notre tambouille euh, en anglais. Et le truc, c'est que nous, on dit en frais tout plaît, et eux ne le sont pas. Donc, ce qui fait que bah, là où nous, on peut dire que bah, tous nos PDF sont accessibles rapidement, et je peux juste pas avoir cette, cette même approche-là. Euh, ce qui fait ne me choque pas plus que ça qu'un joueur français qui va justement exiger d'avoir un produit français. Enfin, exiger, il y a pas, c'est pas péjoratif, mais dans le sens où lui, il parle pas anglais. Enfin, qui se retrouvent à payer la traduction. Ça me ça, vraiment, euh, et pas... donc, nous, ça nous ça nous va. Je sais qu'il y a des joueurs qui continuent de le demander et que Edge, euh, en tout cas de ce que j'en de ce que j'en sais, de ce que j'ai pu observer, Edge ne peut pas forcément suivre. Euh, ils peuvent pas s'aligner sur nous euh, à ce niveau-là. Euh, donc c'est là. La... Je pense que dans la mesure du possible, euh, c'est la seule différence qui va exister. Je sais qu'ils ont la volonté de suivre sur tout ce qui est physique et qui peut être traduit et commercialisé. Euh, C'est plus compliqué dès que ça part sur des des petits add-ons que nous on fait de manière très spontanée et qui sont pas qui n'ont pas vocation à, à être vendus. Par exemple, on a fait euh, le journal de Justine qui s'appelle. Euh, ce serait le, mar le, le juste marteau quelque chose comme ça The writer summer on a fait ça c'était un truc qu'on a fait in-house c'est pas vendu c'est juste distribué euh, gratuitement et donc en gros c'est euh, 8 pages de, euh, de news de justiciennes euh, mais c'est du c'est du props c'est un truc que tu donnes à ta table et voilà oui non puis entre, entre lire la, 8, à, 8 pages en anglais entre lire huit pages en anglais et se lire les, les 600 pages des, des livres de règles je pense que le, le jour français il est, prêt à, il est prêt à faire ce gap Nico excuse moi je je t'ai, coupé. Non, oh, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Je excité, plein de questions. Vas-y, vas-y, vas-y, vas-y. est-ce que, la fanbase, que la fanbase francophone justement pour, parce que vous autorisez la fanbase francophone à se mobiliser, vous leur donnez les, par exemple les, les, fontes et tout ça et que, et que eux pourraient traduire et, et créer Alors, euh, leur propre PDF. D'un point de vue, oui, euh, c'est plus compliqué. Euh... Plus compliqué, par exemple, quand des gens viennent me voir pour me demander est-ce qu'on peut traduire... Euh... Par exemple, il y a quelqu'un très récemment qui a dit est-ce qu'on peut traduire « Armsway » en français donc, Je dis, bah, Non, ça techniquement, tu peux pas, euh, y a, y a, c'est mort. » Est-ce que tu peux traduire euh, donc ce, ce, ce, ce, cette espèce de, de propre, là, gazette. Euh, cette gazette Est-ce que tu peux la traduire oui, la question c'est est-ce que tu peux la traduire à condition d'aller vérifier avec Edge que tu peux la traduire. C'est-à-dire mmh. que euh, tu dois t'assurer que Edge soit ok avec ça et qu'il n'ait pas de, de problème avec euh, du fan-made. Nous, on est on est pour le fan-made, on, on soutient à 2000%, on fournit tous les fichiers de mise en page, toutes les fontes, tous les logos, on, on, fournit, on fournit tout gratuitement à condition que les gens ne, ne déconnent pas avec, c'est-à-dire que tu commences pas à le distribuer, que tu commences pas... à à l'imprimer de manière à commercialisée. Ouais, C'est-à-dire que si tu, tu fais ton impression euh, perso, tu sais, à partir du moment où tu vas fournir euh, via un service tiers ce produit, là, ça devient compliqué parce qu'il y a des droits d'auteur et que les gens peuvent pas juste distribuer du pro des produits licenciés euh, comme ça. Euh, pour quelque chose comme la Gazette, pour quelque chose comme euh, les, les fiches de personnages qui vont avec Arnaudoué ou choses comme ça, techniquement, il n'y a pas de souci parce que ce n'est pas ça qu'on vend. Ce qu'on vend, c'est l'aventure. Ce qu'on vend, c'est euh, les informations qui sont dans les autres euh, bouquins ne peux pas traduire ces informations-là. Enfin, tu peux le faire à titre personnel, mais tu ne peux pas le distribuer parce que sinon, le jour où Edge va euh, vous rattraper tout ça, il bah, ils vont se retrouver avec un conflit d'intérêt qui est que quelqu'un a déjà traduit ça et qu'il l'a distribué et que c'est pas la traduction officielle et que du coup, eux, ils se retrouvent avec euh, avec un conflit. Ouais, Donc, c'est ouais. juste, c'est juste une question de, de, je vais pas dire de logique, mais de de communication. C'est-à-dire que les gens peuvent nous contacter nous, mais j'ai pas la réponse pour la traduction. Euh, il faut voir avec Edge sur ce que eux ils acceptent que ont dans les plans pour... Par exemple, on a beaucoup d'histoires sur le site de The Genesis, sur genesis.com. donc on a toute une partie avec des, des petites nouvelles, etc. Euh, et plein de gens m'ont dit, est-ce qu'on va avoir ça en français Je ne peux pas répondre. Je ne, je ne sais pas. Euh, euh, principalement parce que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu à traduire, et c'est beaucoup de contenu à traduire gra... pour pour que ce soit diffusé gratuitement. Donc c'est très compliqué pour Edge d'avoir un intérêt commercial à traduire tout ce contenu-là. Avant de laisser la parole à Nicolas... J'encourage tout le monde à aller sur... Pardon, j'encourage tout le monde à aller sur DeadGenesis.com, c'est ouais. une mine d'or. Mm, mm, mm. C'est une mine... Je suis beaucoup plus simple à, à, à naviguer que, que Primal Punk que les deux gros bouquins ouais. euh, Juste tiens, on, on a une date euh, est-ce qu'on peut te demander à toi une date ou est-ce qu'il faut qu'on se tourne vers, euh, vers nos amis de Edge pour avoir une date en français c'est quoi, c'est Noël, on aura ça sous le sapin ou pas je, je pense que eux ils essaient de viser vers la fin de l'année ouais. euh, je sais que du coup des de, de de, de, de, de, de, de, de informations que j'ai eues et qui ont été diffusées leur, la traduction est terminée elle est en relecture euh, ils sont déjà en train de on peut relire, relire un, un lot on peut relire hein, ah, le le euh... <rire> euh, avec Edge, c'est euh, c'est six mois plus un des 3 <rire> Donc je, je sais je sais que de source sûre que la traduction est terminée ouais. et que maintenant la, la grosse partie en fait c'est la mise en page qui mmh. demande quand même beaucoup de travail. Ah, oui. euh... Une fois que, une fois que ils nous enverront les fichiers, qu'on pourra, du coup, c'est moi qui vais le revérifier que tout est correct, etc. Euh, ça devrait aller relativement vite. Et puis après, c'est les délais d'impression et tout ce qui, tout ce qui va avec. Hein. Donc, euh, délais d'impression, euh, ça dépend du, du partenaire. Je crois qu'on a le même, mais ça, ça dépend du partenaire et de la période. Euh... Imprimé en Europe. Imprimé en Europe. Ouais. On imprime, on imprime en Europe. Euh, c'est d'ailleurs Edge qui nous, a, qui nous a partagé ce, ce partenaire-là, parce qu'ils avaient fait la version collector de, de Genesis, la version rouge. Et impressionné par, euh, par la qualité, on a fait, on va faire pareil. <rire> euh, et donc on, on leur a demandé le partenaire, et ça fait du coup quelques années maintenant qu'on qu travaille avec eux également. Et c'est eux qui ont fait euh, bah, toutes les versions qu'on a faites depuis, donc les éditions collector limitées, et, euh, toutes celles qu'on a annoncées là récemment. Euh, euh, donc c'est toujours imprimé en Europe. Il y a des, y a des licences euh, que tu connais obligatoirement, comme euh, Cyberpunk, par exemple. Euh, qui euh, élargissent euh, leur leur univers, euh, qui euh, qui euh, voilà vont... <rire> tu tu me vois venir ou pas avec mes énormes je, sabots je, je La vois je la vois venir. Euh... Je vais déjà venir tout doucement. J'attends, je, je vais y aller tout doucement. Euh, je vais te demander, je te demande pas un gros bug sur PS 4 hein. euh, Non mais déjà hein, au niveau support de jeu, euh, des figurines éventuellement euh, à mettre sur la table. Il y en a de très très belles pour Cyberpunk par exemple. Euh, quand on voit la qualité euh, de vos teasers qui, je le rappelle, sont, sont, des, sont des lives. Euh, c'est bluffant, c'est euh, un vrai investissement. On se dit, euh, mais euh, où est mon roman euh, euh, <rire> qui est, euh, qui est en, en relation avec cet univers-là En plus, ça doit être, euh, vu le fluff que vous avez construit, ça doit être facile de donner les clés à, à, à quelqu'un pour produire un roman. Euh, et puis, bah, peut-être, je ne sais pas, moi, un jeu vidéo ou un truc comme ça. Vous y vidéo. pensez, à ces choses-là ou pas Oui. <rire> On pense, ah, des créatifs, on, pense, hein. on pense à beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Euh, je ne peux pas dire à quoi, mais on pense à beaucoup de choses. La, la question, c'est toujours la même chose. -à -dire que si, si, tu peux le dire. Notre... Tu peux <rire> le dire. <rire> la question est toujours la même. C'est-à-dire que euh, notre. Euh, donc, on est une petite société. Ouais. À travailler sur des genesis, on est... Il euh, euh, y a Marco, euh, on, a designer, euh, on a un designer. On a un designer, on a un un éditeur, on a un artiste plus des artistes freelance qui travaillent avec nous, moi, et puis il y a une personne qui est en charge de tout ce qui est euh, vente, euh, expédition des produits, etc., plus euh, élargissement de notre, de notre cercle de distribution, etc. Donc avec cette petite équipe, on est limité à, à ce qu'on est capable de faire, c'est-à-dire notre champ d'expertise qui est faire des livres, euh, ouais. faire des illustrations et, euh, et se focaliser là-dessus. Ceci étant dit, on a toujours été curieux de, à l'idée de... Ouais. de d'aller sur d'autres médias, alors je, je sais que ça a été euh, discuté publiquement il y a un moment déjà, et on en a même reparlé pendant le live euh, de mai, euh, mais en gros on, a, on avait pensé à un moment à avoir des Genesis euh, en série, donc on avait quelqu'un qui pitchait des Genesis en série euh, à l'international, et ça, malheureusement ça n'a pas été pris. Euh, c'est des choses que... Pour le moment. Pour le moment, mais c'est-à-dire que c'est des choses on a été, sur lesquelles on a été proactifs et qui n'ont mené à rien. Euh... La deuxième étape, c'est que ce que je disais avec l'équipe les, les, les d'initiation et avec euh, tout ce qui est demandé par la communauté, il y a une, euh, des investissements qu'on ne peut pas faire pour l'instant mmh. parce qu'ils ils ne font pas sens en, fait, en termes de vente. C'est-à-dire que si tu veux te mettre à faire des figurines... Il faut que tu aies une, une audience en fait, qui est capable de supporter euh, l'achat des figurines. Et puis, tu n'es pas sûr à 100% que tous tes fans vont acheter des figurines. Donc, mm -hmm. même si d'un de, de, point de vue purement commercial, tu te dis OK, sur notre audience de X, on va prendre 10% de X ou 20% de X qui vont acheter. Et pour de la figurine, par exemple, ça ne fait pas sens parce qu'il faudrait en faire à des grandes échelles pour que les coûts de production fassent, euh, soient logiques et, et, et puissent être encaissés euh, en, en investissement, en tout cas. Euh, je ne pas dire qu'on ne s'y intéresse pas. On, on, enfin, si, tu demandes, si tu me demandes mon avis, j'adorerais voir, des, voir je sais pas, un, un jeu de plateau des Genesis, j'adorerais voir un, un jeu vidéo euh, des Genesis, un film. Euh, tu vois, c'est des choses sur lesquelles on est, on est ouvert, mais il y a plein de choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle. C'est-à-dire on a besoin que des partenaires viennent nous voir, et a, on a besoin que des gens soient proactifs aussi dans la, dans la recherche, autant que nous on l'est et qu'on l'a été, etc. Je vais passer ah, un coup de fil à Smoothie si tu veux. Ça, ça va <rire> non mais pour, non ça mais un jeu un jeu de, de plateau jeu un, un jeu de plateau crossplay enfin euh, tu vois un jeu de plateau qui se rapporte à, à, à tout l'univers que vous avez construit ce serait ça serait pas un, sure. un gap si si, si insurmontable pas notre expertise. Le jeu de plateau, c'est pas notre expertise, dans le sens où euh, là où DéGenesis brille, c'est dans son univers. Mmh. C'est dans, c'est dans le n'est C'est pas dans les règles. Les règles de, de genesis restent somme toute assez simples et et par par essence, en fait, on n'est pas des on n'est pas des game designers, tu vois. On est, on, enfin, on, on, c'est l'illustration et l'écriture et c'est là où c'est là qu'on peut sur lequel on peut tout tabler à 100%. mais pour des quelque chose. Il faudrait être un game designer de jeu de plateau c ça, pour euh, concevoir un jeu exactement. de plateau sur DéGenesis. Mmh. C'est ça. Euh, notre métier, un autre métier. Et puis c'est aussi. Euh, comme a fait Free League avec Taliesin de loup. Exactement, Loop, Exactement. et donc, un, un de... où, euh, je ne sais plus comment ah. ça s'appelle, Iron Kingdom, avec leurs mm. robots euh, dans leur histoire alternative, etc. Donc, c'est des choses que, on y réfléchit, on adorait le faire, mais aussi des, des comment dire, on a des priorités qui sont de bah, détendre d'abord d'étendre notre audience avant de réussir à, à partir sur ces, dans ces horizons là ça veut pas dire que ça n'arrivera jamais ça veut pas dire qu'on est fermé à l'idée au contraire on est on adorerait enfin il y a plein de choses que j'adorerais faire avec avec cette licence euh, mais ouais c'est quelque chose qui demande que ton que ta licence ait quand même une certaine traction on va dire dans l'œil dans du public avant que tu puisses euh, tu puisses dire très facilement ok on va faire ci et mmh, et ce mmh. soit font. Ça fonctionne. L'autre chose aussi qui fait qu'on ne se lance pas dans ces opérations-là de manière aveugle, c'est qu'on n'aime pas du tout les, les Kickstarter <rire> et que euh, pour plein de raisons, mais que du coup on veut éviter de tomber dans ce dans ce travers-là qui est de dire on va faire ce projet et on va le financer par Kickstarter et puis en fait tu te rends compte trois, trois ans plus tard que le projet est toujours pas fini et que as, tu t'es face à plein de problèmes que tu... Mais ça tu tombe bien, ça. on n'aime pas non plus nous. <rire> <rire> voilà, c'est un, un business model qui est complètement différent. Euh, que ça fonctionne pour certains publisheurs euh, euh, ou euh, éditeurs bien euh, grandir leur face, mais c'est pas comme ça que, que nous on approche euh, la chose hmm. ouais, c'est très clair Nicolas, d'autres sujets à aborder autour de cet univers mérifique autour duquel on pourrait parler pendant des heures ouais, tu, tu, tu me vas-y, vas tu me as, as une heure de plus ouais, mais... je te donne, donne une petite carte vas-y, <rire> parce que je sais que je t'ai pas mal ah, bah, coupé la parole âge. Non, oui, alors moi je me fais un peu le porte-parole des joueurs français, donc euh, effectivement je suis très impatient de, de voir ce que, que va nous offrir la, la production française et, et je suis assez confiant. Je, je taquine un peu Edge en parlant de traduction sur six mois plus un, B, plus un B3, parce que je sais qu'ils sont overbookés, qu'ils ont des petites équipes de traducteurs. Je sais qu'il y a Pierrick, qui travaille sur des Genesis, qu'il est passionné et super efficace. Donc moi je suis très impatient de voir et, et je suis très fan de ces petits livrets qui, qui sont sortis. Je trouve que ça c'est vraiment une super idée parce qu'effectivement Dead Genesis c'est du produit euh, c'est du produit impressionnant et intimidant et là je crois je crois que vous avez mis le doigt sur sur ce qu'il fallait faire et ça c'est top et euh, j'espère que Justiceianne Passé, effectivement ils vont pouvoir ils vont pouvoir booster euh, tous ces produits, et là, là, ça va donner une bonne santé à la gamme. En ouais, vie. moi aussi. Et, euh, j ai, j ai, j ai je, et je sais, pour, pour euh, rebondir sur ce que tu disais, je sais qu'en effet, ils ont une petite équipe, mais que Pierre-Yves travaille très très vite en termes de traduction, par exemple. Enfin, je veux dire, d'un point, euh, enfin, point de vue objectif, traduire 600 pages, c'est compliqué. Mmh, c'est mmh, pas, euh, pas du Google Trad, et puis <rire> pas pas anodin, ouais. que ça, reste, ça reste quelque chose de compliqué, et le faire dans des délais aussi courts. Pour moi, ça reste des délais courts. C'est-à-dire que c'est compliqué, point... c est, c est compliqué pour, la, pour le public de comprendre en fait, que la production d'un produit prend autant de temps. La qualité, ça demande du temps, ça demande de l'expertise et, euh, et tu ne peux pas, tu peux pas le bâcler ça. Et donc, quand tu as des gens qui sont passionnés comme Pyrrhic et qui travaillent dessus et qui, qui font une traduction, en, je ne sais pas, euh, la dernière conversation qu'on avait eue qui était en, en avril à peu près, en avril, la traduction était presque finie. Hum. Euh, et le livre était et on leur avait filé les, les fichiers euh, en, en en janvier. Donc c'est une traduction qui a eu lieu en trois mois, ouais, ça euh, plus la relecture. Oui, yes, yes. c'est un bon partenariat entre vous. Vous mettez les, les, les fichiers disponibles très dès rapidement. et euh, Mais ouais, la question c'est toujours la même, c'est-à-dire que une fois que tu as traduit, relecture, hum. puis probablement plus une plus deuxième lecture, de relecture, maquette. Et là, ça prend du euh, temps. Oui, ça prend beaucoup de temps. On le sait, mais il faut l'expliquer. Il faut l'expliquer aux gens. Ils n'en sont pas forcément conscients. Alors on fait, on fait de la marchothérapie que... avec euh, avec Seb de H avec c'est très important d'avoir cette conversation, Pierre. parce que euh, de manière générale, même nous, euh, si c'est dans votre cas, on est on, on l'observe, c'est que les, les gens ont du mal à comprendre en fait ce qui fait la différence entre un produit qualité, c'est-à-dire comme des choses comme ce que fait Free League, qui est croyable sur plein d'aspects, illustration, écriture. Enfin c'est c'est parfait euh, et après bon t'aimes ou t'aimes pas le, le, le, le, le sujet mais c'est vraiment très bien fait euh, et qui du coup ça prend du temps et c'est pas quelque chose que tu peux bâcler. alors Free League maintenant ils sont à une taille qui est assez imposante donc mmh. ils peuvent ils peuvent fournir, ils peuvent fournir du contenu beaucoup plus régulièrement mais euh, mais le, du coup le sujet en fait c'est que il y a pas de conversation autour de ce que ça prend comme temps de faire une illustration quand les gens voient ce que nous on sort ils se disent ah oui c'est facile machin non ça, ça prend du temps une illustration prend plus de temps l'écriture euh, d'une aventure. C'est juste factuellement impossible de faire une belle illustration en, en deux jours ou en mmh, un mmh. jour. Ça prend du temps. Une illustration, c'est quatre jours, cinq jours en fonction de la taille. Et, et si tu as besoin d'avoir dix illustrations dans un, un bouquin, et ben, très rapidement, ça fait 40 jours, 50 jours et ça prend du temps. Et ça, les gens, ils, ils en ont pas conscience. Et la, même chose, euh, la même chose existe avec la mise en page, avec euh, une couverture, avec euh, toutes ces choses qui, qui font qu'un produit est unique et qui font qu'un produit est, euh, est de qualité. Et la même chose... Et aussi beau que ce qu'on rend soi après... Euh, de ça, mais, et, et je ne parle pas uniquement pour nous, il y, y a plein d'autres euh, développeurs qui ont la même problématique euh, et qui, et qui n'en parlent pas. Et je pense que c'est un sujet qui devrait exister dans le hobby pour que les gens comprennent en fait, pourquoi les choses prennent du temps et pourquoi, en tout cas quand elles sont bien faites, quand ça, quand ça prend du temps et que c'est mal fait, c'est une autre problématique. Mais... <rire> Quand ça prend du temps et que c'est bien fait, c'est important d'en parler et c'est important de le respecter et que les gens prennent pourquoi les choses prennent du temps. Oui, et puis ça crée l'identité, euh, ça, ça crée l'identité aussi, c'est-à-dire que tu ta ta charte graphique et il faut que tu t'y tiennes, quoi. quand tu proposes Genesis et que tu vois déjà rien que ce coffret introductif de deux de, de bouquins, euh, tu t'annonces, tu, tu, tu et, et il faut qu'après derrière tu sois en, dans la responsabilité de, de ce que tu as produit, tu as produit un truc tellement, un, un tel chef d'œuvre au début que tu peux plus te permettre de descendre en qualité après derrière. quoi. Et... Et je veux pas faire trop de bashing, mais j'ai vu des trucs euh, publiés par des grosses licences... Euh, sur, en, fin, du coup, je les ai, ai checkés en PDF, je les ai pas en physique, mais j'ai vu des grosses licences qui existent depuis un moment sortir des bouquins avec des avec une direction artistique qui est inexistante. C'est-à-dire yeah. que d'une page à l'autre, tu te retrouves avec des illustrations qui sont faites par deux personnes qui ont probablement pas été briefées, de la même manière en tout cas, et tu te dis comment c'est possible qu'une grosse licence fasse ça euh, et que personne je ne dise trois exemples en tête, mais on termine. Ouais, moi, je, je veux pas, j'aime pas bâcher, <rire> mais c'est important aussi que les ouais. gens comprennent que euh, c'est un sujet très con. Mais de reprendre euh, les bouquins, les bouclettes. Le papier qu'on utilise pour euh, pour ces bouquins, c'est du papier qui fait 300 grammes euh, par mètre carré. C'est du papier qui est très très épais, ouais. ça coûte très très cher. Pourquoi est-ce qu'on le fait Parce que ça donne ce côté super qualitatif au produit et que du coup, quand tu l'as dans les mains, tu te rends compte que c'est ça va pas s'abîmer euh, au détour euh, d'une table ou quoi que ce soit. C'est la même chose avec euh, avec les bouquins. Les bouquins ont un papier qui est plus fin, mais qui est quand même deux fois plus épais que ce que tu vas trouver dans un bouquin de jeu de rôle classique. Et ça, ça a un coût. Et ça a un coût euh, sur plein de manières, de plein de choses. C'est-à-dire que ton illustration va pas avoir cet aspect un peu détrempé quand tu vas la regarder. Elle va être mmh. super crispée, ça va être vraiment parfait. Et, et on n'en a pas conscience, tu vois, mais c'est important que c'est important d'en parler. Mmh. Pas pour dire ouin ouin ouin nous on le fait, les autres le font pas, et, euh, et voilà. Mais pour dire un axe pour vous qui est un essentiel. Un axe qui est essentiel. Et c'est un axe aussi qui est. C'est important d'éduquer les gens sur, sur ce qui se passe dans l'industrie pour qu'ils comprennent euh, ce qui ouais. se passe de, dans l'envers le, dans le, du décor, on va dire. Et que, euh, du coup, en fait, ils aient des éléments de langage et de, de, de, de, de compréhension pour être capable pour enfin, avoir ouais. une conversation éduquée et de dire OK, en fait, j'aime bien euh, ce livre. Euh, pas pour sa qualité euh, d'impression mais pour le contenu qu'il y a dedans. OK, ça se respecte mais si tu es aussi capable de dire j'aime bien ce bouquin parce que bah le c'est imprimé sur du super papier ou que euh, c'est pas les illustrations sont vraiment tip top et que tu as des éléments de langage pour expliquer pourquoi ces illustrations sont tip top ou que tu comprends pourquoi elles sont vraiment bien et bah ça ça élève le débat, on va dire. C'est-à-dire qu'au lieu de t'arrêter sur des conversations du style là, oh, les mécaniques sont du lâcher, ce qui est aussi un élément valable, mais quand tu quand les conversations en fait ne sont pas sur des éléments objectifs, c'est très compliqué de d'avoir en fait quelque chose qui est qui est euh, sain. Alors moi j'ai des... fait des, moi, des études d'infographie et j'ai été infographiste dans mon dans ma boîte à une époque et c'est vrai que tu as toujours le type bien relou qui vient te voir et qui te dit tu me détournes le sapin, tu me le déplaces, tu me le mets là et puis là tu mets un bon titre, allez ciao bye ok, mais mec, euh, quelle police j'utilise pour être pertinent, euh, détouré à sympa à la plume, mon gars, j'en ai pour 4 heures, et euh, je vais pas utiliser une baguette magique pour le faire, parce que sinon ton sapin il sera dégueulasse, ou les cheveux de la gonzesse, je vais en oublier la moitié. Je pense que l'impression, la, la, la, euh, euh, les bons à tirer, euh, toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont totalement méconnues. Le livre, il existe depuis Gutenberg, les gens pensent que c'est quelque chose de maîtrisé, et ils se rendent pas compte de ce qu'il y a derrière. Ils se rendent pas compte qu'il faut choisir une typologie, qu'il faut choisir euh, euh, un tel type de police pour les paragraphes, et puis s'y tenir, et puis tel type de police pour le texte, ils ont totalement la méconnaissance de tout ça. C'est comme pour le développement informatique. Hein. Le mec te dit, c'est bon, tu me rajoutes un bouton, il ne s'imagine pas que derrière, il y a quatre lignes de code. C'est voilà, comme ça, c'est ingrat. C'est ingrat, mais je pense que c'est aussi la responsabilité Mmh. des devs, mmh. en parler, et mmh. d'être transparent avec le temps que ça prend et l'énergie que ça représente et mmh. l'expertise que ça demande aussi. C'est-à-dire qu'une belle illustration, c'est pas juste 4 jours de travail, c'est 4 jours de travail et 20 années d'expérience derrière. C'est ça, oui, oui c'est vrai. Il y a la fameuse phrase, c'est bon, ça t'a pris 5 minutes. Ouais, mais ça m'a pris 5 ans que ça me prenne 5 minutes. <rire> c'est ça. Et ça, c'est très important aussi. Et, et, Nouveau, je ne dis pas ça pour dire ouin, ouin, ouin, nous on fait ci, les autres font pas ça. Oui. Mais c'est que c'est important que la. Je pense que pour moi, en fait, c'est que le hobby comprenne. Mm. Que le, le hobby s'éduque et que les, les gens, des conversations qui, qui soient basées sur des éléments. Euh... J'aime ai, oui. pas. Ouais, objectif, ça reste... C'est que quand tu as un papier qui est différent, tu es capable de dire, ok, le papier est différent. Si tu prends euh, Donjon et Dragon et que tu vas prendre euh, Tel forme de loupe et que tu mets les deux côte à côte, ce n'est pas la même production. Ils n'ont pas les mêmes priorités. Carrément. Ça ne veut pas dire que Donjon et Dragon est mal et que euh, Tales from the Loop est meilleur, mais ça veut dire qu'ils ont des priorités différentes. Et que, par conséquent, le ah ouais, produit est, que... est différent. C'est bien que tu nous expliques tout ça. On aime bien chez Pierrot gratter avec les, les pros ce qui se passe ça dans l'envers du ouais, Enfin, Je veux dire, par exemple, on a fait, euh, fait l'édition euh, Tomia Veritas. C'est la grosse édition noire qu'on a sortie il y, y a un an maintenant. Pour donner une idée, la, le, le, le, la matière qui sur le, qui, qui, qui fait la couverture des livres et qui fait la boîte, ça nous a pris trois mois pour la mmh, trouver. Mmh, mmh. Donc, imagine trois mois de temps, enfin, tu payes quelqu'un pendant trois mois pour essayer ah. de trouver la matière qui va se retrouver sur une putain de couverture. Enfin, ouais, c'est, ouais. tu vois, c'est du temps qui est passé sur quelque chose de spécifique et, euh, et c'est ce qui fait que les gens, quand ils voient le truc arriver, ils se disent putain, j'ai même pas envie de le toucher, j'ai peur de l'abîmer. Et c'est là, là la différence. C'est une exigence, c'est une exigence de Sixmore et vous êtes reconnu pour ça. On le sait non Et puis c'est surtout, ouais, oui, non, c'est non, c'est bien dit. Et, ça. Puis, <rire> et puis et puis et puis tout est fait comme ça maintenant. Hein. Le siège de la bagnole sur lequel tu t'assois, le cuir et la texture du cuir qui a été utilisé, c'est ça a été pensé et réfléchi. Le design de la webcam que j'ai actuellement devant les yeux, il a, il a été pensé et réfléchi. Enfin, maintenant les gens les gens m'aiment bah, Une énorme boîte. Ouais ouais ouais non mais je parle d'énormes boîtes parle mais c'est bien. Boîtes, ouais non mais c'est bien. Non, mais ouais. Ce qu'on qu veut essayer de faire comprendre, c'est que euh, pour sortir euh, ça, il y a un bureau d'études, quoi. Et qu'il euh, faut arrêter de dire euh, ouais ben bah, c'est bon, c'est un vaisseau en plastique, euh, pourquoi ils ne l'ont pas sorti plus tôt Derrière, il y a un bureau d'études et il et, et y a des mecs qui réfléchissent et qui et qui et qui doivent pour pour pour sortir une carte comme comme celle-ci. Euh, voilà, on va on va travailler le design de la carte, la disposition de la carte et tout ça. Et c'est précisément ce que nous explique Erwan, c'est que les belles choses, c'est de l'artisanat et l'artisanat, ben ça prend. Du temps et la qualité, ça prend du temps. Et franchement, euh, moi je trouve que ça se ressent pas au niveau du prix. C'est-à-dire que tu parlais tout à l'heure, euh, voilà, on a, on, on vend nos livres enfin euh, 99 euros. Je suis désolé, mais euh, c'est c'est c'est rien quoi. C'est rien quoi pour un pour un pour un livre de cette qualité-là. C'est d'ailleurs assez surprenant quand on a les ouvrages en main et qu'on voit ce qu'il y a derrière et qu'on et qu'on ne méconnaît pas ce qu'il y a derrière. On se dit waouh wow, ils ont tiré euh, ils ont tiré vers le bas quand même. Hein. Ouais, on a tiré vers le bas, bah, c'est, un argument qu'on retrouve assez régulièrement où les, les, gens vont dire oui, mais le coût d'entrée de D&D Genesis, il est assez élevé. Et du coup. Pas plus moi, que ça les me autres, fait hein. sourire, Pas plus que les moi, autres. Moi, ça hein. me fait sourire parce que du coup, je vais dire, OK, on, donc, on va prendre l'exemple le, numéro 1 ». Donc, je dis, bah, Donjon et Dragons ». Alors, qu'est-ce qu'il faut pour jouer à Donjons et Dragon? 150 balles minimum. Il te pour faut commander. probablement deux ou trois bouquins. Il te faut ton, ton bouquin du coup pour le joueur, il te faut ton bouquin pour le MJ, il te faut ton bouquin pour si tu veux jouer à un mage, bah, il te faut ton bouquin pour les mages, et puis il faut potentiellement une aventure. Ça te fait 3 ou 4 bouquins à 30 ou 40 euros le bouquin. Tu fais ton calcul très rapidement et ça te fait bah, 120, 160 euros pour commencer à jouer à un jeu qui est là pour d'entrée du jeu de rôle pour plein de gens. Est-ce que ça veut dire que c'est mal Non. Ça me va ça me très très bien que ça fonctionne comme ça. Mais. On te dit bah quand toi t'arrives du coup avec tes deux gros bouquins qui font 700 pages, tu te dis voilà oh c'est 100 euros pour les deux et on les vend pas indépendamment l'un de l'autre. Pourquoi vous les vendez pas indépendamment l'un de l'autre Parce que dans tous les cas tu pourras pas jouer si t'as pas les deux et on va pas te faire croire que tu vas payer que 40 euros par bouquin alors que tu vas avoir besoin des deux dans tous les cas. Donc c'est la conversation elle est aussi là-dessus c'est que euh, la qualité oui il y en a et on est très content du produit et, et on est aussi content du prix auquel on le met parce que les le, le, on est content du prix auquel on met parce qu'on sait que c'est ce que ça vaut et que du coup, quand les gens jouent, ils, ont, ils, ils en ont pour leur argent. La problématique du coup, c'est que c'est ce que je disais, que comme on n'est pas distribué, les gens ne voient ouais. pas le bouquin mmh. avant de l'acheter et donc mmh. c'est compliqué pour eux de se faire une idée de pourquoi est-ce que ça coûte aussi cher. Mmh. Et c'est là en fait que le bas blesse pour nous, c'est que ça prend du temps et que euh, convaincre des gens de, de devenir la distributeur, c'est compliqué. Mais quand, euh, par exemple, euh, je me rappelle que j'ai des amis euh, qui, il y a quelques années, m'avaient dit euh, « Putain, j'étais à je sais plus quelle enseigne euh, culturelle, et euh, j'ai vu des génésis euh, sur, euh, sur, euh, sur je sais plus quoi », et ils m'ont dit « Mais en fait, je savais pas que le bouquin était aussi euh, massif ». Et aussi beau et je l'ai pris en main et là euh, j'ai voulu l'acheter directement ah ouais. et c'est là pour moi c'est ça le truc qui fait que tu te rends compte que tu as un projet de qualité c'est que quand tu vas en convention et que les gens voient le bouquin mmh, en fait mmh, ils, ont cette, mmh, mmh. ils ont cette peur de, de pas pouvoir l'acheter et ils se disent ça il faut que je le prenne maintenant mmh. et ça c'est là que tu sais que tu as fait un truc qui fonctionne mmh. et eh ben écoute euh... Moi, je vous propose qu'on garde sous le coup de plein d'autres choses. J'ai l'impression qu'on va avoir plein de choses à se dire hein, euh, avec Arwan et qu'on et qu se réinvitera parce que avec avec nico on, on envisageait de faire des, des, des sujets sur sur le JDR et puis là, on a un peu on a un peu glissé là-dessus. Donc, euh, je te propose qu'on qu'on qu sur la conclusion. Déjà, un grand merci de, de nous avoir de nous avoir reçus. Un grand merci pour la transparence parce que c'est rare de pouvoir discuter comme ça avec des éditeurs et d'avoir et d'avoir euh, de la transparence euh, moi je dois je dois te dire une chose c'est que euh, euh, ce que vous faites c'est remarquable voilà je pensais pas que vous étiez euh, si peu euh, et je voudrais, je voudrais vraiment vous dire que ce que vous faites c'est c'est un même du, du, du jdr hein. franchement vous êtes en train vous êtes en train de créer quelque enfin vous avez déjà créé quelque chose et euh, je j'ai je, la frustration de me dire que c'est pas assez connu et que ça et que ça devrait l'être plus. J'espère qu'on va participer un, un tout petit peu à ça, mais euh, ouais, il va falloir qu'on qu'on qu trouve un moyen pour que pour que ce jeu soit soit connu de tous. Et euh, voilà, moi je je le redis, euh, c'est c'est magnifique. Allez voir, allez euh, allez, si vous avez la possibilité de le feuilleter, allez le feuilleter. Si vous avez la possibilité, ben bah, tout simplement d'aller sur le site et puis de regarder c'est en anglais bah ben, c'est en anglais mais voilà regardez déjà l'univers imprégnez-vous de cet univers et c'est pas possible vous allez vous allez kiffer et je dirais même qu'il n'y a pas besoin d'être holiste quoi c'est c'est euh, un, un, une telle source si vous êtes infographiste si vous êtes dessinateur si vous êtes fan de BD fan de SF euh, si comme moi vous avez joué à Confrontation avec les Drits et qu'on et qu les retrouve dans vos jeux c'est c'est c'est incroyable enfin euh, voilà c'est c'est un, c'est une œuvre quoi. C'est une véritable œuvre d'art et je sais, je suis déterambique, mais je suis pas objectif. Je le redis. C'est de nouveau disponible euh, chez Philibert. Donc, vous pouvez aller chez notre partenaire. Je vais vous mettre un lien générique qui vous amènera euh, à la page. Allez pas trop vite vider le stock parce que je voudrais avoir le temps, moi, <rire> au moins d'acheter les, les, les, les deux plus gros bouquins. Euh, Justitienne qui va, qui va arriver. On vous l'a dit, vous l'avez compris. en 2021. Voilà, en cours de traduction, ça devrait arriver, euh, arriver euh, sous le sapin. Et puis surtout la garantie avec le support de Edge Studio que tout ça s'est suivi euh, en français. Et donc même si c'est disponible en, en anglais sur le site, vous savez qu'en étant un minimum patient, euh, vous allez, vous allez avoir du FR. Le temps de le temps de le temps de sortie FR il est lié au, au travail il est pas lié à des problèmes de droit comme d'autres licences galactiques où des fois c'est un petit peu plus long et où ça traîne alors que les choses sont sont prêtes. Euh, voilà, donc euh, ne faites pas l'amalgame entre les choses, Là, sortie de Genesis le partenariat et, et la communication elle est, elle est institutionnalisée euh, et, ça, et ça fonctionne Nicolas, est-ce que j'ai dit des conneries je te laisse, euh, laisse le, le mot de la fin de notre côté, et puis le vrai mot de la fin on le laissera à, à Erwan Non, moi écoute c'était un, pla un plaisir de discuter avec Erwan, alors j'avais déjà lu Erwan sur les, sur les réseaux, mmh. je, je l'ai déjà vu et là ça... C'était vraiment très sympa. Merci à Rouen, comme me met Pierre à tout dit, comme d'habitude. Ouais, <rire> je n'apporte rien, moi. <rire> Mais, euh, ouais, merci, pour, euh, merci pour tout ça. C'est chouette et c'est super intéressant. En plus de, de, de vivre avec vous l'aventure de Genesis euh, au travers de ce genre merci de choses. Merci à vidéo, vous, euh, merci à tous merci. les deux. Enfin, moi, ça a, ça a été un, un plaisir. J'ai trouvé que c'était euh, au-delà de, de la partie euh, promotionnelle. Je trouve que l'échange en lui-même est... Toujours super bienvenue et j'ai vraiment apprécié discuter avec vous. Je serais ravi de revenir pour discuter du jeu de rôle de manière générale. Je pense que c'est un sujet qui est... C'est un, un super hobby et il y a vraiment plein de choses à dire à ce sujet-là. Euh, si on arrive à avoir d'autres gens qui appartiennent à d'autres studios pour venir en discuter, et ce serait fantastique. Ouais. Euh, euh, je vais faire deux petits placements qui sont importants pour, pour les, les, les fans ou, qui, ou les gens qui seraient curieux. Euh, la première chose, c'est si vous êtes curieux sur le jeu et que vous ne savez pas par où commencer, donc, il y a le site, évidemment, euh, comme tu l'as dit, Pierrot, donc desgenesis.com, il y a notre euh, Discord. Alors, le Discord est, existe euh, majoritairement en anglais, mais il y a une grosse communauté française qui est présente, mm -hmm. donc discord.gg slash desgenesis, vous pouvez rejoindre et vous pouvez participer en anglais, en français ou ce que vous voulez. Les gens euh, sont très, euh, sont très, très bienveillants. Euh, et la deuxième chose, c'est que si tout ce dont on a parlé là, ça, ça vous intéresse et que vous êtes, vous êtes francophone, du coup, j'imagine, euh, mais que... Vous avez aussi envie de soutenir, bah on a, vous pouvez faire des donations euh, sur le site de Genesis. C'est comme ça que nous, on finance la roadmap, c'est comme ça qu'on s'assure qu'il y a plus de contenu qui sort. Vous n'avez pas besoin de faire des donations monstrueuses, on n'est pas là pour vous demander de mettre des centaines d'euros dedans, euh, mais... La moindre donation aide euh, et ça nous permet de de sortir tous ces petits je euh, vais ressortir parce que je suis vraiment très très et c'est vraiment très cool et oui, ouais. ces, tous ces petits livrets là qui qui sont assez uniques et ben bah, on peut les faire parce que les gens soutiennent euh, parce qu'on a des des gens qui font des des donations mensuelles et que euh, et que du coup ça alimente cool. euh, je pense que c'est je pense que c'est pour le mot de la fin je pense que c'est comme ça que l'industrie du, du jeu de rôle devrait évoluer euh, c'est que fans portent les licences et que les petits, les indépendants surtout, peuvent exister grâce à leurs et, fans et euh, s'ils arrivent, arrivent à réfléchir à des manières qui leur conviennent de, de financer. Alors ça peut être Kickstarter, nous on a trouvé que ce modèle-là nous convenait parce qu'on parce qu a confiance en notre produit et qu'on sait qu'en le distribuant gratuitement ça reviendra vers nous, mais voilà, si les gens veulent faire des donations... On vous remercie d'avance. Merci à tous les deux pour, pour cette heure et quelques de, de conversation. C'était vraiment génial. Et j'ai hâte de, de revenir discuter avec vous à l'avenir. Grand merci à toi. Merci Nicolas, comme toujours, pour l'expertise. Et puis, eh ben, à très bientôt tout le monde. N'hésitez pas à mettre des commentaires sous, sous cette vidéo si vous avez des questions vous pouvez les mettre, Nicolas et Erwan vont jeter un œil dans les, dans les semaines qui suivent la, la, la publication pour vous répondre. Si vous mettez une question dans deux ans, il y, de, y a peu de chances qu'on qu vous réponde, mais, mais là, là, au moment où la vidéo sort, vous pourrez apporter deux, trois questions. Et puis, n'hésitez pas à regarder le descriptif de cette vidéo. Tout euh, ce que vient de présenter Erwan est en lien euh, sous la vidéo. Voilà, je vous dis à très bientôt et un grand merci à nos deux intervenants. Bye bye. Merci beaucoup.